On dit souvent que les sports d'aujourd'hui sont violents, qu'on risque des blessures sévères, voire des commotions cérébrales, ce que d'autres appellent des connexions cérébrales, là, et même de perdre l'usage de certains membres. C'est vrai, hein. mais ce qui est aussi vrai, c'est que c'était pire dans le temps. Oui, oui, ça, c'est pour tous ceux qui pensent que c'était mieux avant. C'était pas mieux avant. Non, non, non. Sérieux, là. Vous voulez un exemple? OK. Brutal. Hein? C'est quoi ça? Ben c'est du calcio. Non, pas le soccer. Le calcio. Calcio. Pas mal plus viril, brutal et agressif. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la violence du calcio. Mais la violence qui va s'atténuer. Hein? On aurait tort de penser que ceux qui jouent dans la Florence des Médicis sont de la même trempe que ceux qui évoluent dans la série A du football italien qui porte aussi le nom de Calcio. Entre les deux, il y a un monde. <rire> Suffit de voir comment simulent les Italiens quand ils reçoivent un coup imaginaire. Le nom de Calcio vient du nom du jeu auquel on s'adonne durant le carnaval, soit le gioco del calcio, jeu du soulier à Florence. Les premiers témoignages du Calcio remontent à la Florence des Médicis, soit dans les années 1460-1470, certains n'hésitant pas à faire le lien entre les cinq boules les pales des armoiries de la famille Médicis et la ferveur des Florentins pour le jeu. Les joueurs sont alors des gentilshommes d'illustres familles de la noblesse citadine et la violence qui s'exprime servait autant de défoulement que de forme d'expression de la puissance, puissance, Plusieurs papes auront été, avant de prendre la mitre, de vaillants calcianti, comme on dit à l'époque, comme au 16e siècle avec Jean de Médicis, futur Léon X, et Jules de Médicis, futur Clément VII. Laurent le Magnifique, maître incontesté de Florence de 1469 à 1492, qui règne sur une cour où le faste permet de faire vivre humanistes, peintres, sculpteurs et ingénieurs, aime particulièrement organiser des matchs entre les jeunes de la cité. Les joueurs qui ne sont pas assez âgés pour occuper des fonctions officielles trouve, dans ce spectacle qui ignore les frontières sociales, un excellent forum pour devenir des vedettes et se faire remarquer de l'opinion publique. En 1491, on joue même sur l'Arnaud Gelé, donnant un spectacle des plus singuliers à la foule venue observer. À la mort de Laurent en 1492, Savonarole tâche de mettre sur pied une sorte de théocratie le Dominicain tente de purifier la ville des images païennes que l'on brûle lors de son bûcher des vanités. Le calcio tombe alors en discrédit complet et il faut attendre le retour des Médicis en 1512 pour que le jeu retrouve ses lettres de noblesse. À partir de ce moment-là, le calcio est totalement intégré à la mise en scène des fêtes officielles de Florence, bien sûr. Aussi à cette époque, l'offensive des bonnes manières contre l'exubérance Corporel n'épargne pas les exercices physiques. Bien sûr, la mutation du vigoureux calcio florentin en spectacle coloré, mais purgé de sa violence, s'est opérée à l'identique de grandes festivités à l'époque qui évacuent les défis du sang de l'époque chevaleresque. Donc, on ne se met plus sur la gueule, là, comme on dit, il faut le faire simplement pour la forme sans être violent. Hein? C'est pour ça qu'ils tombent les Italiens tout le temps dans cœur. En 1580, Giovanni de Bardi rédige son Discorso sopra il gioco del caccio florentino, dédié à Francisco de Médicis, dans lequel il esquisse les règles du jeu. Humaniste, poète, compositeur et guerrier, Bardi définit une culture globale du corps et de l'esprit dans la plus pure définition de la philosophie de la Renaissance, vivifiée par les anciens, les anciens de l'Antiquité bien sûr. Bardi montre qu'en limitant le cercle des joueurs aux jeunes nobles, on allait du même coup développer chez eux des vertus courtoises. Le calcio bénéficiait alors de l'aura réservée aux exercices grecs et romains, ce qui contribue encore plus à l'élever au rang de fête officiel. Le jeu devient la marque de Florence, mais avec le passage de la république au principat, le cercle des joueurs est limité à la noblesse, bien sûr. La participation du peuple, elle, se borne seulement au droit de regarder. Le jeu devient spectacle pour ceux qui n'appartiennent pas à l'élite. Le rituel se complexifie de plus en plus. Les vêtements des joueurs et des officiels font alors partie de la mise en scène théâtrale. On tâche de bannir la colère qui provoque des comportements discourtois indignes de la noblesse. Non, on va pas se fâcher, c'est pas cool de se fâcher, c'est vraiment pas cool! Okay? Le calcio est moins le précurseur du football qu'une variante indépendante, incluant des éléments du rugby. Une partie de calcio dure environ une heure. Le but du jeu est de pousser le ballon par-dessus une ligne transversale signalée de manière particulière jusqu'à l'extrémité des petits côtés. Le terrain de jeu est à peine plus petit que les terrains actuels, les terrains de soccer ou de football. Ben de football disons. On a le droit de porter et de frapper le ballon avec les mains, bien que le jeu doive son nom au fait que l'on doive propulser et arrêter le ballon avec les pieds. Lancer le ballon avec la main ouverte est interdit. On s'en moque comme d'une maladresse. Les équipes, sont composés de 27 joueurs et ils sont placés les uns face aux autres. On place près de la ligne centrale avant trois groupes de cinq hommes. Là, on les nomme ailiers, avant ou encore avant-centre. Derrière eux veille une chaîne de cinq destructeurs, destructeurs qui ont la charge de stopper l'offensive des avants du camp opposé. À cause de leur physique robuste, on les compare aux éléphants de combat de l'Antiquité ou encore à la cavalerie moderne. Les donneurs doivent arracher les ballons lors des situations périlleuses et les transmettre à leurs avants. La dernière formation de défense placée devant la ligne de fond compte trois donneurs arrière. Il joue le rôle d'ultime verrou de sûreté, comme une sorte de libéraux au soccer actuel. Les gravures réalisées par Jacques Callot entre 1610 et 1624 permettent de se représenter un peu mieux les compositions des équipes. La principale différence entre le calcio de gala et le calcio ordinaire réside avant tout dans le cérémonial. Pour le calcio de gala, les équipes ne sont pas formés directement sur le terrain, mais constitués des meilleurs joueurs parmi la noblesse. Le matin de la partie, les équipes, déjà revêtues de leurs précieux costumes, se rencontrent dans la maison du porteur de drapeau et on se dirige vers la Piazza di Santa Croce. Les deux équipes font un tour solennel du terrain. La partie est surveillée par six arbitres, choisis parmi d'anciens joueurs, postés devant une tribune surélevée au bord d'une des longueurs du terrain. On donne deux heures au le Gala, dont une de cérémonie. Hein, ça, c'est comme au Centre Bell, là, quand ils font des cérémonies, ils n'en plus finir, puis tout ce qu'on veut, c'est que le match de commence. Commencez. Le personnage le plus important de la cérémonie est le porte-drapeau, escorté par un groupe de sept pages. Arrivent ensuite les autres composantes de l'équipe. Tout un arsenal mythologique est mis à contribution pour rendre le spectacle agréable et lourd de sens. Après l'heure de jeu, s'ensuit le bal, la remise des drapeaux aux vainqueurs par les vaincus. Bon, tout ça, c'est pas tout, mais ça me donne envie d'aller jouer, moi, ce jeu violent. Hein? Vous n'avez pas envie, vous? Let's go! Ben, moi, je propose qu'on qu fasse un revival du Calcio, pas celui de la noblesse où il n'y a plus de violence, non, non, celui avec des destructeurs. Hein? Est-ce que ça vous dit? <rire> Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine fois et let's go, on organise un match de Calcio. Come on le fun, là. on va juste se faire mal, saigner, avoir des commotions cérébrales, mais finalement ça ressemble à beaucoup de sport. Hein? Ouais, en tout cas, bye!